Donc aujourd'hui, euh, on parlera toujours pour nous essayer de comprendre euh, un peu quelque chose aux au dieux et notamment au polythéisme, une chose qui nous est très, très lointaine mais qui existe encore aujourd'hui dans des dizaines et des dizaines de grandes religions euh, et qui n'est pas du tout aussi ridicule et décadent qu'on nous l'a dit pendant notre enfance, toujours au catéchisme et ailleurs. Euh, pour comprendre tout ça, euh, je prendrai euh, l'exemple des dieux étrangers, venus d'ailleurs à Rome. Parce que quand vous avez euh, le système polythéiste, il est ouvert. Les dieux peuvent venir de n'importe où. Et il y a euh, d'une part pour la religion d'État, dont on parlera surtout, toujours la même chose, la religion de Rome, l'État de Rome au bord du Tibre, hein, qui est une, une cité, État, mais qui gouverne euh, euh, le monde... Euh, avec ces milliers et ses milliers de cités-états autonomes, hein, c'est ça l'Empire romain. Euh, à Rome, il y a euh, une tradition qui dit qu'à euh, partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a fait venir des divinités d'Orient, de Syrie et, et plus tard d'Égypte pour remplir le vide religieux des Romains. Parce que la religion romaine n'étant que ritualiste, des rites, des rites, des rites, c'était une religion vide et sans intérêt, euh, et euh, si vous connaissez un peu la religion juive, vous savez que les chrétiens ont reproché, jusqu'à une époque extrêmement récente, je l'ai encore entendu à, à Pâques ou Pentecôte, à, la, à France Culture, où on dit que les, les rituels juifs, comme ils sont euh, du passé, ils sont... Euh, euh, ils ne sont plus d'actualité, ils sont donc faux. Et vous, avez, vous savez que pour les Juifs, jusqu'où ce mépris a pu aller. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Donc, euh, le problème de ce polythéisme et des dieux venus d'ailleurs était un vrai problème aussi historiographique. Et on a pensé que les Romains, avec leur religion vide, cherchaient frénétiquement, devinez où, en Syrie, où il y a aussi la Judée et les origines du christianisme, ils cherchaient la, la révélation à cet endroit pour avoir une vraie religion. Et donc certaines divinités auraient dans un premier temps rempli ce rôle. C'est nettement plus compliqué et je vais essayer de vous le montrer avec, sous deux approches. D'abord on va lire des choses amusantes, des satires, euh, l'une plus générale, l'autre typiquement euh, de Rome. Euh, qui euh, se moquent en fait des dieux et en, dans le style de la satire, euh, parce que Rome n'était pas une dictature religieuse, hein, il n'y avait pas de Mola qui, qui condamnait à mort parce qu'on enlevait son chapeau ou pas. Euh, ici, euh, on pouvait plaisanter, comme aujourd'hui et depuis longtemps, on plaisante sur nos religions dans certains cadres, et, et, etc. Et le deuxième exemple est un un vrai rituel, une grande fête, une des plus grandes des Romains, mais qui est une fête venue théoriquement d'ailleurs. Bien, euh, alors commençons par le premier de ces, de ces, ces documents, euh, cette histoire de xénophobie des dieux dans les nuages, n'est-ce pas C'est une allusion euh, faite. Euh, enfin c'est un commentaire d'un texte fait par Lucien de Samosate. C'était un écrivain du IIe siècle de notre ère, qui est très connu, qui est surtout un satiriste. Il aime bien la satire et il a fait un de ses euh, traités, euh, s'appelle L'Assemblée des Dieux. Euh, de quoi s'agit-il Eh bien, euh, Zeus, c'est en grec, hein, parce qu'il était le IIe siècle à Rome, culturellement, est grec. On parle grec. Après Tacite, il n'y a plus d'écrivain en latin ou si, ils sont perdus, mais euh, les grands, ils écrivent en grec. Et au IIIe siècle, on repasse au latin. C'est comme ça des modes. Et lui, il écrit en grec. Je vous ai mis les grecs pour qu'on ait l'air d'être savants. Bon. Donc Zeus a convoqué une assemblée qui doit, euh, dans les nuages, examiner la question des convives que les, au sacrifice que les dieux sont furieux de devoir admettre à leur table parce qu'ils ne les en jugent pas dignes. Euh, et euh, donc... Euh, euh, voilà, cessez donc Dieu de murmurer comme ça, cessez de vous tenir dans les coins, de vous parler bas à l'oreille, de vous plaindre, etc. Et Hermès euh, reçoit l'ordre de convoquer cette assemblée euh, euh, sur la question de ce qu'on appelait les Métèques, ceux qui viennent habiter avec mét euh, habiter avec nous, euh, et euh, des étrangers parmi les dieux. Euh, alors... Et on, on dit, euh, écoute, silence, qui est-ce qui veut prendre la parole parmi les dieux que l'orage autorise Parce qu'il y a les seniors, les juniors. Il s'agit dans ce débat des métèques et des étrangers. Bon, euh, ensuite donc euh, Hermès, euh, il convoque l'assemblée et c'est le dieu farceur et railleur qui s'appelle Momos, fils de la nuit, Nux, qui prend la parole pour se plaindre, qu'il y a beaucoup de personnes qui, en dé, dépit de leur origine mélangée, ont été admises aux distributions et aux sacrifices des dieux sans avoir payé la taxe coutumière des étrangers. Quand vous étiez étranger inscrit, résident inscrit à Athènes, vous payez une taxe. Sur, et après, vous étiez admis dans les, les réunions collectives. Et Momos euh, cite euh, Dionysos, et dans sa suite, Pan, Silène, les satyres, qui dit-il sont même d'origine barbare. Zeus l'invite à se calmer et à passer sous silence les cas d'Asclépios et de Héraclès. On comprend pourquoi, c'est ses fils. Et après une allusion perfide que Momos lui donne en réponse, comme réponse et qui concerne la supposée origine crétoise de Zeus lui-même. Momos s'attaque aux demi-dieux issus des aventures de Zeus ainsi qu'à Attis, Corybas, Sabasius ou Mithra, avant d'en venir aux dieux égyptiens. Après avoir énuméré quelques héros et les divinités créées par les philosophes, qui sont des divinités abstraites comme sagesse, etc., qui représentent des qualités mais qui sont d'après lui vides de sens, il constate que c'est à cause de tous ces intrus que les humains, ne veulent plus offrir de sacrifice aux véritables dieux. Hein. Et Momos propose un, un décret aux dieux. Attendu qu'un grand nombre d'étrangers, de dieux étrangers toujours, hein, non seulement grecs, mais barbares, indignes de partager avec nous le droit de citoyens du ciel, se sont fait inscrire sur nos registres et faufiler, je ne sais comment, parmi les dieux, en encombrant le ciel, à ce point que le banquet de l'Olympe n'est plus qu'une cohue un assemblage confus de gens qui parlent mille jargons divers. Attendu que le nectotard et l'ambroisie, nourriture des dieux, épuisés par cette foule de buveurs, nous manquent de manière à goûter une mine le cotyle, c'est une mesure, attendu que ces, in... enfin, que ces intrus ont poussé l'insolence jusqu'à usurper la place des anciens et véritables dieux, pour s'asseoir au premier rang, contrairement à tous nos euh, usages nationaux, se font rendre sur terre les premiers hommages, eh bien, il propose une commission, soit élue par une deuxième assemblée, composée par trois dieux accomplis, trois de l'ancien temps du, de, de Cronos, Saturne, et quatre parmi euh, les, euh, les douze dieux, dont Zeus. Cette commission doit contrôler les droits invoqués par ceux qui prétendent avoir le droit de siéger au conseil des dieux, à l'assemblée des dieux. Dans cette farce où l'on trouve tous les poncifs de la xénophobie, on disait la même chose des, des vrais métèques, des humains qui vivaient à Athènes, étaient admis. Athènes était, on, on, on nous chante, la grande démocratie qui a duré 30 ans à peu près en tout. Dans Le reste du temps, c'était un régime aussi immonde que les autres. Et il n'y avait à Athènes que 26 000 citoyens. Pas un de plus, jamais. Les autres, c'était des, des, des sans-droits. À Rome... Euh, sous Auguste, il y a 4 millions de citoyens déjà. Et euh, au début du IIIe siècle, 40 millions des Romains ont donné la citoyenneté. Les Athéniens, absolument pas. C'était des privilégiés, les citoyens. Donc euh, tout ça, euh, c'est un discours euh, très courant à Athènes. Et donc, euh, on a l'impression de dire rien de nouveau. Mais euh, le décret de Monos contient un élément supplémentaire, euh, amusant, qu'il ne faut pas oublier dans ce contexte. Le contrôle euh, comprend tous les dieux nouveaux, grecs ou non-grecs, c'est-à-dire ceux qui ont été divinisés au cours de l'histoire, et apparemment aussi les divinités abstraites des philosophes. Et le décret qu'il propose comprend aussi un article intéressant qui impose à toutes les divinités de s'occuper uniquement de leurs fonctions, de leur mode d'action, et de ne pas envahir ceux des voisins. Chacun des dieux ne se mêlera plus que de son emploi, de sa fonction. C'est pourquoi on l'a installé et ce qu'il doit faire. On ne verra plus, Minerve, Athéna guérir, ni Asclépios rendre des oracles. Apollon ne fera plus tant de choses à la fois. Il en choisira une et sera exclusivement devin, sitariste ou médecin. Mais qu'il choisisse, pas tout à la fois. Euh, donc euh, on défend aussi euh, les métiers. Les satires sont écrites pour faire réfléchir. Celle de Lucien pose évidemment, je viens de le souligner, la question de l'origine institutionnelle des dieux immigrés. Sont-ils importés par la collectivité concernée ou appartient-ils à la tradition domestique de familles pérégrines, donc étrangères, ou à des choix privés Sur le plan privé, l'introduction de nouveaux dieux ne pose jamais de problème tant que la morale et l'ordre public sont respectés. Ça ne concerne pas l'État. La religion d'État, c'est les citoyens et l'État. Ce qui est privé, c'est le chef de famille qui est le pape. Et aucun prêtre et magistrat, ni à Athènes, ni à Rome, ne se mêle de la religion privée. C'est strictement l'affaire la, du chef de famille et du conseil de famille, si vous voulez. Même si, en gros, à Rome, les, les familles avaient, en gros, euh, comme à Pompéi ou ailleurs, la même religion domestique. Mais c'était eux les maîtres. Hein. Donc, euh, c'est surtout euh, sur le plan public que cela se pose. On a noté que l'introduction des dieux étrangers à Athènes ou à Rome, et Lucien parle aussi avec Rome à l'arrière-plan, hein, euh, est généralement mal connue. On ne sait pas comment ça se passe. Et, et, et, et euh, quand on le sait, c'est tout à fait autre chose que ce que l'on croit. Souvent, les sources sont en effet des récits mythiques, dont nous ne pouvons tirer des, des éclairages partiels, mais en aucun cas des faits historiques. Par exemple, quand Asclépios, euh, il y a une peste à Rome, quelque chose comme ça, vers 290, et les Romains, avant Jésus-Christ, et les Romains envoient une ambassade euh, désespérée à euh, Epidore, au grand sanctuaire d'Asclepios, de, et demandent que le dieu vienne à Rome pour, pour les aider. Et euh, sur place, on leur donne un serpent en disant voilà emportez-le, le dieu vient aussi. Et le navire arrive, il arrive à Rome et le serpent s'échappe et s'installe sur l'île du Tibre. Euh, vous connaissez l'île du Tibre avec les deux ponts. Et c'est là qu'on construit le, le temple d'Esculape. Bon, c'est très joli, c'est un mythe, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez en faire Tout ce que vous, vous dites c'est que vers 290, un temple a été construit à Esculape, un dieu étranger venu de Grèce, continentale, dans le cadre d'une euh, épidémie. Euh, et quand les textes sont écrits par des historiens, des poètes ou des pères de l'Église, ils sont généralement en outre allusifs et superficiels. C'est pourquoi je voudrais euh, plus loin euh, examiner une fête séculaire qui euh, est... Beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux connu, si vous voulez, que ce genre de choses. Alors, euh, voilà, euh, terminons-en avec ça. Presque tout cela comporte des obscurités dont on ne tout, euh, dont on doit pas se moquer, dit-il, quand on euh, n'est pas initié. C'est Zeus qui dit ça, notamment pour Isis, parce qu'il y a des initiations. Et euh, voilà, Momos, euh, voilà mon décret. Et Zeus, vous voyez ce qu'il dit, il est très juste, Momos, que tous ceux qui l'approuvent lèvent la main, ou plutôt qu'ils soient exécutés sur l'heure, car je ne vois ici beaucoup qui ne, ne lèver, lèveraient pas la main. Hein. Il est assez comment, euh, autoritaire, Zeus. À présent, vous pouvez vous retirer. Quand Hermès fera la proclamation de la, de, du décret, vous reviendrez en ayant soin d'apporter ici vos attributs et les preuves convaincantes. Nom de père et de mère, tribu, les membres de sa fratrie, comment et pourquoi l'on est devenu Dieu Dès qu'on ne pourra pas fournir ces documents, les juges s'inquiéteront peu de savoir si l'on possède un grand temple sur terre et si l'on passe pour un dieu aux yeux des hommes. Donc voilà euh, le problème réglé pour lui. On peut prendre une deuxième, une deuxième histoire, un deuxième satire, qui concerne quelque chose de très sensible à Rome. C'est euh, prendre le texte qui est attribué à Sénèque actuellement, des fois, on dit non, ce n'est pas Sénèque, mais maintenant, actuellement, les, les spécialistes considèrent qu'il est de Sénèque lui-même, qu'il date d'environ 54-55, quand l'empereur Claude est mort, et que c'est les premiers mois de, de, de Néron. Et euh, on, pourrait, on pouvait parler assez librement à cette époque. Et ça, euh, le texte s'appelle l'Apocoloquintose du divin Claude, c'est-à-dire la métamorphose en citrouille du divin Claude. Claude est mort et on s'attend à ce que, comme Auguste, comme Livy, Tibère a toujours refusé cela et donc on n'a rien fait, euh, ils ont été divinisés, ils sont devenus des divis, des divinisés, pas tout à fait des dieux, on en a parlé, ils sont à un niveau inférieur aux dieux, mais divinisés et, euh, avec temple et tutti quanti. Et euh, Claude, euh, il vient à peine de mourir, il contemple sur terre ces ses funérailles. Il se rue au ciel devant l'assemblée des dieux. Vous voyez, c'est le même type de, de plaisanterie. Et il dit, voilà, euh, il se met à... à il paraît qu'il avait une voix très, très désagréable, coassante, et euh, Jupiter dit, mais c'est quoi ce vacarme, ce, ce corbeau qui coasse, etc. Euh, bah, c'est l'empereur défunt. Qu'est-ce qu'il veut Il veut devenir dieu. Alors, éclat de rire général, et... Euh, euh, les, les dieux commencent à discuter. Il dit Mais qui adorera un pareil dieu Qui croira en lui Si vous faites des dieux comme celui-là, personne ne croira plus que vous, vous soyez des dieux. Et euh, après, il discute il dit Faites-le entrer toujours, on va s'amuser. Et quand il arrive, il dit Dis-nous seulement quelle sorte de dieu tu veux qu'on qu qu fasse de cet individu. Oui, euh, quelqu'un le, le, le présente. Hein. Euh, on ne peut en faire un dieu épicurien, et vous voyez qu'on donne ça en grec, euh, qui n'éprouve lui-même aucun ennui et qui n'en cause à personne. Claude avait, c'est un érudit, il avait la réputation d'être ennuyeux comme la pluie, dans la conversation. Comment pourrait-il être rond, dit-il euh, le, le dieu des stoïciens se confond avec l'univers qui est rond, donc il ne peut pas être épicurien parce que qu'il bon, euh, il est tellement... Euh, euh, ennuyeux, euh, etc. Comment pourrait-il être rond, ou pour parler comme Varon, le grand intellectuel de l'époque de, de, de, de Varon, n'avoir ni tête ni prépuce Il y a pourtant en lui quelque chose du dieu stoïcien, je m'en aperçois maintenant, c'est qu'il est sans cœur ni tête. Donc vous voyez, il se, il se moque de lui, et, euh, et euh, finalement, qu'est-ce qu'ils font Ils décident que... Euh, eh bien, euh, il le donne en esclave, il refuse d'en faire un dieu, et euh, il le donne en esclave à Caligula, Caligula qui a été damné de mémoire et qui est aux enfers, il dit « tiens, on te donne un dieu, on te le fait suivre » et euh, Caligula le donne à Éac, un des juges de, de, de, des enfers, et comme ça, Claude peut gérer la paparasse de ceux qui sont condamnés aux enfers, etc. Donc, vous voyez, c'est la même façon de se moquer de Claude et de la procédure de création de nouveaux dieux, cette fois-ci tout à fait nationaux, puisque c'est un, une héroïsation, si vous voulez, de, de, du, du mort. Et à l'époque, Néron était jeune et il était assez ouvert à l'époque. C'était avant la, la fermeture et la catastrophe des années 60. Et on se moque maintenant de Claude. Ce qui ne veut pas dire que euh, rien ne s'est passé, parce qu'au Sénat euh, les, les consuls et tout ça avaient déjà euh, engagé la procédure de divinisation de Claude. Et euh, le Sénat a, a approuvé et il a été divinisé et un temple a été mis en construction. Il a mis beaucoup de temps à, à, à se construire, c'est finalement Vespasien et Titus qui le finiront, parce que c'était extrêmement important les empereurs divinisés constituaient, avec les membres vivants de la famille, ce qu'on appelait la Domus Augusta, la maison Auguste, c'est-à-dire la famille Auguste, les descendants d'Auguste. Et dans cette famille, cette Domus, il y a des divinisés, il y a un chef de famille qui est l'empereur régnant, et puis les membres vivants de la famille. Et ils ont absolument besoin, parce qu'en 69, c'est la crise, hein, il y a la guerre civile, Quatre empereurs dont aucun ne descendait des Julio-Claudiens, et euh, Vespasien devient empereur avec Titus, mais il n'avait aucun lien de parenté avec euh, Néron, Néron, Néron est d'années de mémoire, euh, il n'avait aucun lien de, de, de parenté avec les autres membres de la famille d'Auguste. Donc il fallait un pont entre eux et cette série des, des deux premiers empereurs divinisés, et Claude servait pour ça. Et... Vespasien a splendidement terminé son temple qui était près du Colisée pour maintenir ce lien. Et ça, ça, ils étaient toujours très attentifs à cela. Et on sait que, par exemple, je vous donne une inscription de, de 58 après Jésus-Christ, donc on est trois ans au maximum après ce texte, qui est extrait des, des commentaires, c'est-à-dire des protocoles d'un sacerdoce public romain, les frères Arval où vous pouvez lire qu'ils font un sacrifice, Jupiter, deux bovins mâles, Junon, de vache, Minerve, de vache, euh, salut public, de vaches, auprès du temple neuf, au divin Auguste, de bovins mâles, à la divine Augusta, c'est Livy, qui a été divinisée aussi, c'est la première femme divinisée, de vaches, au divin Claude, de bovins mâles. Donc euh, vous voyez que cette satire n'a rien changé. Mais les Romains avaient tendance à se moquer de Claude. Déjà pendant son règne, quand même, il a réussi le chef-d'œuvre. Euh, alors qu'il était vivant et à Rome, sa femme marié, s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Il n'était pas au courant. Lui, il était à Hostie. Et pendant ce temps-là, à Rome, sa femme célébrait ses noces avec un, son amant. Et donc, euh, tout le monde se moquait de lui. Il était un peu âgé, il bégayait un peu. Enfin, c'était n'était pas... Euh, Marlon Brando, un grand, un grand homme d'État par la stature, etc. C'était un très bon empereur, mais les Romains l se sont moqués terriblement de lui. Voilà donc cet exemple qui vous montre que, comment les Romains, et Lucien est aussi un Romain, hein, c'est des gens qui avaient le droit de citer Romaine, comment ils se moquent et réfléchissent sur leur dieu. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que depuis le 19e siècle, je vous ai dit, on disait la religion romaine, des rites, des rites, c'est une religion vide. C'est coutumier, donc faux. Et il n'y a qu'une religion possible pour l'humanité entière, c'est le christianisme. Et ce discours était tenu déjà par Paul, dans les années 70. 80 après Jésus-Christ, et ensuite, il, et Paul, vous savez qu'il était aussi citoyen romain, il avait une toute autre orientation que les autres premiers chrétiens, et puis après, les chrétiens quand même restent romains, ils, ils seront aussi ritualistes que leurs prédécesseurs, et ça va jusqu'en 1517, quand Luther ressort le discours de, de, de, Claude, de, de, de Paul, en disant que euh, la foi, la religion, c'est la relation d'un individu avec un dieu, sans institution, pas d'église, pas de rite, euh, c'est un dialogue direct. Et ça, ça a eu une, une influence énorme aussi sur le catholicisme, qui, qui s'est luthérisé peu à peu aussi, et surtout sur l'histoire de, de, des religions, parce que tout le monde considérait qu'il n'y avait qu'une religion possible pour toute l'humanité, le, le christianisme, en gros, entre guillemets, avant et après Jésus-Christ, et euh, que les religions euh, qui existaient, la seule chose d'intéressant, c'est la quête de nouvelles divinités qui pouvaient apporter un certain euh, côté religieux, si vous voulez. Et on a apporté des divinités étrangères de Syrie, par exemple, en 200... Euh, bon. 285, ça c'est de la Grèce continentale à Mais il n'est pas venu pour apprendre ce qu'était le paradis aux Romains, il venait pour soigner leurs maladies. Et c'est resté un dieu médecin pour le peuple romain, pas pour l'aristocratie, qui allait directement dans son grand sanctuaire à Pergame pour y passer du temps et des cures, etc. La deuxième, c'est en 205, 4, euh, C'est euh, celle qu'on appelle Cybèle, la grande mère de Pessinonte, qui est venue de Pergame à Rome, euh, sous forme d'une pierre noire, pour aider à chasser Hannibal d'Italie. C'est à la fin de la Deuxième Guerre punique, alors que les Romains, ils avaient pratiquement gagné, mais ils n'arrivaient pas à se débarrasser de, de, de, de ce qui restait de l'armée la, d'Hannibal. Et donc, ils ont fait venir cette divinité, qui a d'ailleurs été installée dans le temple de Victoire, en attendant qu'on construise à côté, sur le Palatin, son propre temple. C'est une vieille alliée du peuple romain, puisque le, le, le, les mythes romains racontaient que c'est elle qui avait fourni à Aînée et aux Troyens euh, des pains euh, du mont Ida qui lui appartenait pour construire la flotte sur laquelle ils se sont échappés. Donc, vieille alliée, euh, ils étaient alliés aussi du roi de Pergame, qui a fait ce don de cette pierre noire, et euh, belle, c'est déjà le pré-christianisme, parce qu'on mélange des choses d'époque impériale, la foi, etc. Et puis plus tard, il y aura Isis. Isis aussi est censé avoir apporté quelque chose qui est pratiquement le christianisme. En fait, c'était la divinité de guerre de Vespasien et de Titus. Vespasien a été proclamé empereur à Alexandrie. Et comme le clergé d'Isis, qui était la grande déesse d'Alexandrie, l'a applaudi tout de suite et s'est rallié avec l'Égypte, il a dit, ben voilà, je fais un vœu de guerre, on n'a pas de texte sur ça, mais c'est ça qui s'est passé vraisemblablement. Il a fait un vœu à Isis de lui construire un grand temple d'État s'il remportait cette guerre. Il l'a remporté et on a construit au champ de Mars un grand temple d'Isis elle est venue pour, pour gagner une guerre contre Vitellius et euh, ceux qui s'étaient emparés, et Hothon qui s'étaient emparés du, du, du pouvoir après avoir assassiné Galba et après l'assassinat de Néron. Donc, euh, vous voyez, c'est tout un enjeu et ces textes sont intéressants quand même. Et euh, ce sont euh, toute une série de questions autres aussi qui se posent. Vous voyez comment quand euh, il s'appelle, Lucien traite les dieux étrangers comme des métèques qui sont venus avec nous, habiter avec nous, mais sans montrer les papiers, enfin on, on pense à des situations actuelles, hein. c'est pour ça que je dis xénophobie. Euh, et regardons un peu de près maintenant euh, un rite romain qui est grec et qui est célébré, d'après la tradition, suivant le « ritus Graecus. Ritus » signifie « mode de célébrer le culte ». Ce n'est pas un rite, c'est le mode de célébration d'un culte. Il y a le « ritus romain », on célèbre le culte de la façon romaine, avec les traditions romaines, les prescriptions romaines. « Ritus Graecus, c'est suivant le rite grec. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit des, des jeux séculaires. Les jeux séculaires, c'était les jeux du « saïkouloum », qui, là, le, le sens euh, était double déjà dans l'Antiquité. Euh, le vrai sens, c'est une génération, le Saikulum. Euh, et euh, au jeu séculaire, euh, la prophétie, dont je dirais un mot, euh, qui euh, a été euh, à l'origine de cela, euh, disait que c'était des jeux que ceux qui avaient vu la première célébration... N'aurait aucune chance de voir la seconde. Donc, c'est toute une génération qui disparaît à ce moment-là, et les jeux célèbrent le début d'une nouvelle génération. Et c'est ça le truc. Et puis, il y a Saïkouloum, le siècle. D'ailleurs, Claude, qui voulait aussi sa grande célébration après Auguste, euh, il a dit Ma Saïkouloum signifie, il était grammairien, signifie aussi le siècle. Donc, pour moi, c'est le siècle. Et c'est quoi Le siècle de la fondation de Rome. Et sous son, euh, sous son principat, on tom tombait sur les 800 ans de la fondation de Rome. Et donc, il a fait euh, une imitation de ces jeux. Enfin, on ne va pas s'en occuper, euh, on n'en connaît rien d'autre que ce que disent les, les historiens très brièvement. Et d'ailleurs, si, euh, c'est aussi intéressant cet exemple pour, comment dire, pour euh, la connaissance de la religion romaine. Parce que si nous n'avions que les auteurs latins, romains, en latin, euh, contemporain, on saurait qu'on a célébré des Jeux séculaires en 17 avant Jésus-Christ, que c'est une grande fête, mais c'est tout ce qu'on saurait, en gros. Et si on n'avait pas un texte du 5e siècle d'un païen, Zosime, euh, qui était un païen et qui était outré, parce qu'en en en 313, 14, 15, après la la bataille du pont Milvius, Constantin était à Rome, il est entré à Rome, et c'est à ce moment-là qu'il a ajouté au culte d'État le christianisme, qui n'était plus persécuté, et lui-même résistait au maximum à célébrer les cultes traditionnels. Par exemple, quand un empereur entrait à Rome, il montait au Capitole, sacrifiait un, un bœuf à Jupiter, il ne l'a pas fait, et surtout, ce qui était dans les mémoires de tous, c'était le moment où il fallait célébrer les Jeux séculaires. Les premiers étaient sous Auguste en 17, Domitien en 87 après Jésus-Christ célèbre les deuxièmes, donc c'est à peu près 110 ans, et euh, vous ajoutez euh, 110 de nouveau à 97, vous arrivez vers 200, euh, euh, non, il y en a eu je dis des bêtises, sous Domitien, et puis il y en a eu en 204 sous les Sévères, Septime Sévère a célébré les, les Troisièmes, et si vous ajoutez 110 ans, vous arrivez à 310, 15 par là. Et Constantin ne l'a pas fait, et les païens étaient fous fou de rage, et c'est pour ça que Zosim, qui a écrit une histoire euh, un siècle plus tard, il consacre des paragraphes et des paragraphes pour notre plus grand plaisir à tout cela. Et nous apprenons donc que les jeux séculaires, c'était un, un rite qui, dont le nom était conservé à l'époque d'Auguste. Il y a des auteurs qui parlent de, de jeux séculaires à l'époque républicaine, mais des, plusieurs siècles en avant, on ne savait absolument plus ce que c'était. Et alors Auguste qui avait cette, j'en ai déjà parlé souvent, cette politique non seulement de restauration de l'État après les guerres civiles, mais aussi de la religion publique la religion d'État, qui est un élément de l'État et du pouvoir public, il a eu l'idée de célébrer des jeux séculaires. Seulement, on ne savait pas ce que c'était. Bon, très peu. On savait en gros où ça se célébrait, au champ de Mars, dans, avec un lien avec Dispater et Proserpine, c'est-à-dire les divinités des enfers, qui avaient un sanctuaire euh, dans une fosse, semble-t-il. Euh, et... Euh, c'est tout ce qu'on qu sait. Alors Auguste, en 18, a euh, réuni euh, avec Agrippa, son, son second, tous les deux avaient un pouvoir, la puissance tribunicienne, qui leur permettait de convoquer le Sénat et de présenter une motion. Ils ont demandé au sénateur, en raison d'un malheur qui s'était produit, Zosim nous dit quelque chose était allé mal, on ne sait pas quoi, mais enfin, ça, ça devait être assez grave, et il dit, il faut consulter les livres sibyllins. Les livres sibyllins étaient trois rouleaux, trois livres qui étaient conservés à Rome, on dit, depuis le roi Tarquin le Superbe. Et euh, ces livres, c'était des, des, des suites d'hexamètres grecs. Il y avait à cette époque aussi un peu de latin, et euh, les, qui étaient conservés au temple de Jupiter. Et euh, dans certains cas, en cas de catastrophe ou de... de, de, de de prodiges extraordinaires, euh, ont consulté les livres. Et je, je n'insiste pas sur la, la, la procédure, peut-être que j'en ai parlé un jour, mais euh, on, on inventait complètement la, la, la poésie, hein, parce qu'on construisait un acrostiche à partir d'un vers de, euh, relevé, on ne sait pas comment, dans ces livres. Et donc la première lettre de chaque vers était connue. Et les prêtres avait le rôle, il y avait des prêtres, les, les 15 hommes chargés de consulter les livres sibyllins, euh, avaient la mission à huis clos, et, et ça ne pouvait servir que pour des affaires d'État, hein, de remplir les lignes en grec. Il y avait deux, deux grammairiens grecs qui les aidaient à faire leur petit grec, et euh, ils remplissaient ça, ils inventaient complètement le scénario rituel. C'est ce qu'on a fait en 18, et euh, Auguste... On a profité, la date n'est pas gratuite, c'est une date qui est dix ans, qui suit de dix ans les années 27, pendant les, euh, au cours desquelles Auguste, d'une part, a rendu tous ses pouvoirs d'exception qu'il avait eus avec Antoine et, et Lépide après l'assassinat de César pour reconstruire l'État. Il rend ses, euh, ses, ses pouvoirs en disant la reconstruction est en cours et on vote toute une série de lois qui définissent sa position, et c'est à ce moment-là qu'il remet en marche le fonctionnement de l'État. Donc là, on est dix ans plus tard, c'est une façon de célébrer aussi euh, qu'une nouvelle génération est là, et parce que les jeunes étaient aussi tous avec Auguste, c'est ce qui, ce qui semble euh, être l'effet. Et donc, euh, l'oracle conseiller c'était un jeune juriste, Athéus Capito. Les juristes étaient souvent des, des érudits qui avaient eu la, le, le, le devoir de chercher dans les vieux livres euh, qu'est-ce que c'était les jeux séculaires et euh, il avait donné le scénario, en gros, qu'ensuite les prêtres ont transposé euh, dans l'oracle. On, on invente les fêtes à Rome, hein, c'est comme ça. Le polythéisme, c'est ça, c'est très ouvert. Et euh, il a fait des recherches, on ne sait pas comment, euh, peu importe. Et il en sort euh, une fête que nous allons voir en trois nuits et trois jours, suivie de jeux pendant un jour. Et, euh, et pendant toute la période, il y a aussi des jeux de théâtre euh, qui, euh, qui, a, qui suivaient chaque, chaque service religieux et qui s'adressaient à toute une série de dieux, Jupiter, Junon. Euh, alors, de nuit, bon, il faut... On verra ça tout de suite. Un mot tout de suite sur les sources. Comment nous connaissons plus que ce que je vous ai dit Parce que chez Zosim, on a l'oracle, mais on voit pourquoi ils ont fait telle ou telle chose, mais on ne voit pas le culte lui-même. En fait, on a inscrit sur une colonne de marbre un protocole des jeux séculaires. C'est comme les protocoles des Arval, les cuines des samvirs, les 15 hommes faisaient leur protocole. Alors voilà ce qui est conservé, c'est déjà énorme. Ce que vous voyez, il y a de la matière, hein. c'est des petits caractères et on peut faire beaucoup de choses avec cela. Euh, le, je, je ne vous montre pas euh, l'exemple le, le, de, de, de, de, de Domitien. Nous n'avons que des monnaies qui représentent certaines cérémonies, qui peuvent illustrer cela. Et puis les sévères, on a de nouveau un très long texte, mais très cassé, etc. Enfin, peu importe, c'est plus compliqué que ça, mais euh, on a énormément de descriptions. Et voilà le scénario que euh, les quin des saint ont annoncé au Sénat. Le Sénat, euh, réuni par euh, Auguste de nouveau et Agrippa, et euh, ils approuvent cela. Souvent, ils discutent euh, et ils mettent ça en... en, en traduisent ça en actes. Ils disent, bon, ben, on va prendre la date de tel jour, hein, euh, ça, commence, ça commence le 1er juin, je crois. Euh, et puis ça se célèbre de telle manière, pour telle divinité etc., etc. Et voilà le scénario. Donc euh, c'est la nuit du 31 mai au 1er juin, au champ de Mars, dans un espace qui s'appelle le Tarentum. Qu'est-ce que ça a à faire avec Tarente On ne sait pas, c'est un terme, vieux terme, totalement inconnue, où il y a ce sanctuaire de, de Proserpine et de Dispater, de Pluton et, et de son épouse, euh, on célèbre d'abord un sacrifice aux trois moires, les destinées. Et c'est les cuines des samvirs, les prêtres des hommes, qui célèbrent ces rites, sous le, la, la présidence d'Auguste, qui appartenait, avec Agrippa, à ce collège sacerdotal. Et euh, pendant la nuit... Au Capitole, devant la cella, la partie de Junon, Junon et Diane reçoivent de la part de M, des matrones, des sacrifices et des supplications, enfin, des... il y a une sorte de dialogue avec elle toute la nuit. Euh, parce que euh, l'idée la... foncière, c'est qu'il euh, faut que toute la population participe. Le rite est célébré pour les hommes et pour les femmes, mais normalement, c'est les hommes qui célèbrent les trois quarts, les quatre cinquièmes des cultes. Il y a quelques cultes matronaux qui sont destinés aux femmes, mais que les femmes célèbrent en gros pour elles-mêmes. Mais ici, c'est l'État qui est en cause, et donc il faut qu'il y ait les deux, les hommes et les femmes. Donc les hommes, c'est les prêtres, et puis on choisit au Sénat 110 matrones, 110 années, hein, vous voyez 110 matrones, femmes mariées, de rang sénatorial ou équestre, donc la super-élite, qui font ces services devant euh, Junon. Jupiter, c'est le dieu de la souveraineté, Junon, la part féminine de la souveraineté. Et vous voyez, vous avez là tout l'État romain qui est réuni. En tout cas, ça commence par les moires, et on parlera de ces, ces divinités-là surtout, parce que Junon, Jupiter, vous connaissez. À l'aube, parce que les cultes se célèbrent toujours au lever du jour à Rome, comme, comme la plupart des activités importantes, euh, le 1er juin, le matin, au Capitole, devant la cella de Jupiter, euh, les queens des saint vir offrent un sacrifice séculaire, avec une prière séculaire, comme on dit, où on fait allusion à cette occasion exceptionnelle, à Jupiter. Et pendant ce temps-là, ces dames continuent à implorer au Capitole, Junon et Diane. Pourquoi Diane Diane est aussi de la fête, mais les deux divinités sont des divinités typiquement matronales, et elles assistent, et elles, elles, elles aident les matrones au moment de l'accouchement. Uh, Juno, Lukina est celle qui met les enfants à la lumière, et Diane est aussi une accoucheuse. Les deux sont là en tant que représentants des femmes, représentantes des femmes. Bon, Deuxième nuit, du 1er au 2 juin, toujours au champ de Mars, au même endroit, sacrifice par les hommes, les cuines des saint aux trois iliti J'y reviendrai. Et au Capitole, ces dames continuent. À l'aube du 2 juin, au Capitole, les hommes font un sacrifice devant la Sella de Junon. Et les, ce jour-là, les matrones, c'est pour ça que j'ai mis la haine, euh, après, les sacrifices des prêtres font ce qu'on appelle une supplication à Junon, c'est-à-dire euh, devant le, le temple de, de, de Jupiter, où il y a la cellule, la cellule de, de, qui est assez imposante de Junon, elles se mettent un genou à terre. Un Romain ne s'agenouille devant personne. C'est la pire offense qu'on pourrait lui faire faire. C'est une république, hein. on s'agenouille devant un roi. Et il n'y a jamais droit à Rome après l'expérience du début. Mais on, on se met un genou à terre devant la divinité. Ça s'appelle une supplicatio, on plie le genou. Et on, ré, et on récite ce qu'on appelle une supplication, on prie la divinité de vous aider. Donc ce jour-là, euh, qui est le jour de Junon, les dames aussi font un, un acte public en outre, euh, à côté de leur... Euh, de leur euh, cérémonie habituelle euh, devant la Sala de Junon. La nuit, la dernière nuit, du 2 au 3 juin, Jean de Mars, les prêtres font un sacrifice à une divinité qui s'appelle Terra Mater. vous comprenez sans ma traduction, les dames continuent. Et le 3 juin, euh, la journée, on va au Palatin, devant le temple d'Apollon et de Diane. On sacrifie, d'ailleurs des gâteaux, pas des, des animaux, mais c'est un peu... Les Romains, quand il y a une série de sacrifices, ils font un, deux, trois, et le quatrième, c'est du « etc. ». On offre des, des, des céréales ou des gâteaux, ça a la même valeur qu'une un, une, une victime animale, mais on, on, on simplifie, c'est pour dire « toi aussi, etc. ». Et elles ont clairement, ils ont clairement un rôle moindre que les, les deux grandes divinités et les nocturnes, évidemment, qui ont été euh, priées avant. Mais on récite, avant de terminer, après le sacrifice, il y a euh, 30 garçons et filles qui récitent un hymne séculaire. C'est une poésie qui, en gros, réfléchit, récapitule tout ce qui a été fait. Et en 17 avant Jésus-Christ, c'est Horace qui l'avait composé. Sous les sévères, on a un texte qu on, qu on, qui est mal conservé, mais on ne sait pas qui, qui l'a composé. Ce n'est pas de la valeur d'Horace. Ensuite, donc... Euh, euh, on revient en procession au Capitole, devant le Temple, et on récite là aussi, devant ces divinités, Jupiter, Junon, l'hymne séculaire, à nouveau. Et même quand les, les femmes continuent leur réunion, et les enfants récitent aussi pour ces dames, les 110 dames, l'hymne séculaire. Et euh, ensuite... Euh, euh, la, la procession continue vers le grand cirque où il y a des courses de chars et des chasses pour qui terminent la fête. C'est la fin officielle de, de la fête. Voilà, c est, c est, voilà le, le menu d'une grande fête romaine. Et ce qui est extra, assez extraordinaire, c'est tout ce qui, sont, qui est réuni, réuni à cet endroit. Et euh, ces divinités. Alors, regardons les divinités étrangères. Qu'est-ce que c'est les moires, les éliti, terramater Eh bien, dans... Euh, oui Monsieur, est-ce qu'il y avait une obligation à participer Ah bah tout le peuple romain était convoqué. Oui, mais est-ce est qu'il fallait qu'ils y aillent Ah ben, bah, ils y sont allés. Hein une des amendes Non, mais il euh, y avait un tel enthousiasme, on sait qu'ils sont allés. On sait même que la garde prétorienne a été envoyée dans les quartiers de Rome pour garder les maisons, parce qu'ils avaient peur que des spécialistes en profitent pour vider les appartements. Donc les, la troupe était dans... Enfin, les, les, la garde impériale gardait les maisons. Non, ils étaient fortement... Mais on n'était pas punis. Vous savez, à Rome, il faut être trois pour célébrer le culte. Si vous êtes trois, ça suffit. Le rite est fait pour l'État pour l'ensemble des centaines de milliers de citoyens romains. Euh, encore une comparaison avec une autre religion de l'Antiquité, le, le judaïsme traditionnel, vous, pour faire la prière, vous devez être dix, vous êtes neuf, vous ne pouvez pas prier collectivement. C'est des règles comme ça. Et à Rome, c'est trois. Il faut être trois. Tres Facuum collegium. À trois, on fait un collège. Et un collège peut prendre des décisions et agir. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de monde. On pense que c'était une fois tous les siècles, les gens venaient. Puis il y avait des distributions, il y avait, je n'ai pas parlé de ça, pendant la journée, après les sacrifices, le diurnes, il y avait des jeux de théâtre. Et même la nuit, il y avait des, des jeux de théâtre après les sacrifices. Donc les gens étaient dans la rue pendant trois jours, c'était une, une énorme fiesta. Et on mangeait aussi, on distribuait sans doute des des restes de bancaires, enfin, on sacrifié, sans doute une série importante de, de, de vaches et de bœufs et tout ça était distribué. Mais bon, là, on ne sait pas le détail. Et donc, il y a ces trois divinités qui sont des divinités recommandées par l'oracle, étrangère. Alors, nous savons euh, que les Moires, les Initi et Gaïa, la Terre, sont souvent unies à Rome, ah, en Grèce, dans la poésie, chez Pindar, par exemple. Euh, ils sont aussi euh, très présents dans les, dans les tragédies grecques de Ripi, de les grandes tragédies. Donc, il est, en poésie et en littérature euh, élevée, il est courant de trouver les moires, les illitis, etc. Qu'est-ce que c'est Les moires, c'est les destinées. Les illitis, c'est les accoucheuses. Et terre à c'est Gaïa, en grec, « gay ». Et euh, cette euh, divinité, euh, ces trois divinités, un, les moires, c'est les destinées. Bon, il y a des destinées qui sont finies. On est sous terre quand ces sacrifices sont faits, dans un, sacrifi... dans un lieu sacrificiel des dieux des enfers. Il y a une génération qui a disparu, mais les éliti, il y a une génération qui est accouchée, et ces divinités sont celles qui symboliquement bénissent, en gros, ou opèrent la naissance et l'arrivée à l'âge d'homme, etc., d'une nouvelle génération. Et tout cela se fait dans la terre, et ça sort de terre, en quelque sorte. Donc vous voyez qu'il y a une logique derrière cette construction. Ce qui est très intéressant, c'est que cette construction est totalement érudite. On voit que les sources... Ne sont pas des cultes grecs, ils ne sont pas allés observer des cultes grecs, mais ils ont simplement mobilisé la grande culture, la poésie, les tragédies grecques, et ils ont créé des divinités. Alors, euh, ils ont pris comme tel les Moires et euh, les Ilities, qui sont très peu euh, vénérés après à Rome. Hein. C est, c est, ça reste des divinités étrangères. Terra Mater, ça vous paraît tout à fait latin, seulement. C'est une traduction littérale de Gaïa, et Mater, c'est la vénérable, en fait. Hein, Ce n'est pas une mère. Euh, parce que même Vesta, la déesse virginale, qui est une jeune fille qui ne s'est jamais mariée, est appelée Mater. C'est la vénérable Vesta, évidemment. Euh, et Terra Mater, eh c'est une traduction. Les Romains, jusqu'à cette époque, ils avaient une déesse pour la terre, euh, Tellus. Les latinistes entre vous connaissent le terme, c'était ça la divinité. Et « terra mater » n'existe pas avant Auguste dans les textes latins ou dans la, les, les inscriptions. C'est vraiment aussi une divinité inventée, qui est étrangère, mais avec un nom latin. Vous voyez déjà les, les, les, les gauchissements qui se font. Et après cette époque, on peut la trouver, elle a eu un certain succès. Mais normalement, c'est « telus ». Ça, c'est la première chose. Et donc, vous voyez ce que ces trois divinités faisaient, et puis de jour les dieux souverains qui gouvernent l'État romain, avec le Sénat et les, les magistrats, eh bien accueillent cette nouvelle génération. Et à la fin, je, je, l'hymne séculaire qui récapitule tout ça. Euh, ce qui est très intéressant, euh, c'est que euh, ça, ça rappelle un peu euh, toute cette naissance d'une génération qui défile en quelque sorte symboliquement sous les regards de, de ceux qui regardent cette fête, c'est ce qui se passe au livre 6 quand aîné euh, visite les enfers et euh, son père Anquise lui fait voir les générations du futur où on voit euh, des gens euh, il y a le, le futur euh, auguste etc. On voit des tas de gens célèbres qui sont dans la génération qui, qui, qui va sortir de terre etc. C'est un peu tout ça qui est derrière euh, euh, cela. Et euh, voilà euh, deuxième chose que je voulais vous dire on a vous avez vu cette longue inscription, on a la description des sacrifices. Normalement, quand on a un euh, une allusion au culte à Rome, eh ben on dit euh, on a fait un sacrifice à Junon, au Capitole, tel jour. Les, les matrones ont fait un sacrifice, les, les, les prêtres, les magistrats, les consuls, ont fait un sacrifice à Junon, à Jupiter. C'est à peu près aussi précis que si moi je vous dis, euh, euh, dimanche j'étais à la messe. Et quelqu'un qui ne connaît rien de, de l'Europe et du christianisme ne pourra jamais se faire une idée euh, de, de, de, de ce que j'ai vu à cette messe et de ce qu'on y a fait. C'est des termes vides. Hein. Et il faut avoir des sources. Or là, vous voyez, euh, on sait qu'on sacrifie selon le rite grec-achéen, greco Grec-achéen, achéen c'est les anciens grecs. Hein. Donc, euh, de jour comme de, de nuit, on sacrifie à la grecque. Et là, vous voyez d'autres, euh, les moires, hein, c'est les moires, neuf brebis femelles, elles sont trois. Chacune reçoit trois, trois brebis entièrement brûlées parce qu'on est dans un sac, sanctuaire des enfers, des dieux des enfers. Et on ne peut pas manger euh, avec quelqu'un des enfers. Donc c'est toujours des holocaustes, on brûle entièrement les victimes aux divinités d'en bas. Et même les moires et terre, etc., ne sont pas du tout des divinités infernales, mais c'est le contexte qui leur impose et la mise en scène. Elles sont censées être sous terre pour accompagner le surgissement de la nouvelle génération. Et donc, voyez aussi euh, la vénérable terre, selon le rite actuel, euh, euh, achéen, une, terre, une truie pleine fut entièrement euh, brûlée. C'était donc une truie euh, qui avait des, des gorets euh, à l'intérieur pour montrer aussi... De... Souvent, la terre reçoit des victimes pleines pour montrer la fécondité, euh, l'opulence, etc. Et dans ces cas-là, euh, elle est toujours suivant le rite grec. Euh, si on, on, on regarde ce que c'est ce rite grec, hein, moi, j'ai compulsé, j'ai regardé l'entière... Enfin, tout ce qu'on a sur le sujet, notamment dans cela, c'est quelque chose de totalement romain. C'est un service, sacrifice romain et la seule chose qui compte, qui change, c'est ce que les Romains appelaient la praefatio, la préface. Vous avez encore une préface dans la messe, hein. le terme euh, est passé au christianisme. C'est l'ouverture du sacrifice où on salue les dieux par une offrande d'encens et de vin et on euh, fait euh, l'immolation de la victime. On l'offre à la divinité, on, il y a une prière, on dit Jupiter, euh, ce bœuf, euh, je te l'offre en sacrifice pour telle ou telle raison Et en récitant cette formule, euh, on, on met euh, du vin sur la tête du, euh, du, du, du, du, du bœuf, du bovin. Ça, ça, ça va avec Jupiter et tous ses titres, parce que le vin est un breuvage, le vin pur est un breuvage d'immortalité et de supériorité. Et puis on met sur le dos de la farine salée, ça, moi je t'offre ce bœuf, parce que la farine c'est les humains, le pain, etc. Et je te le sacrifie, le verbe vient à la fête, à toi, ce bœuf, je te le sacrifie, et on passe le couteau sacrificiel sur l'échine du, du bœuf. Un prêtre ou un consul qui sacrifie ne tue jamais lui-même l'animal, hein. il y a des, des, des, des, des serviteurs euh, rituels qui font cela. Ça, c'est sacrifié suivant le rite romain. Suivant le rite grec, on ne passe pas, la l'immolation la, la, la, ne, ne se fait pas de la même manière. On met de l'eau sur la tête de l'animal et on coupe des poils sur son front qu'on jette dans le feu en récitant la prière de la consécration à la divinité de ce qui va être ensuite abattu. C'est tout. Et vous voyez, on appelle ça, suivant le rite grec, on pourrait dire, ah oui, bah, ils ont tout à fait autre chose, ils, ils trouvent enfin un contenu. Non, il y a, il y a juste un tout petit élément qui, qui, qui change dans l'acte de consécration des rites. Hein, C'est euh, pour vous montrer ça, C'est on n'est pas dans, dans un monde nouveau, etc. Et euh, les Romains auraient très bien pu, au lieu des moires, parler des parcs parce qu'ils avaient, depuis l'époque républicaine, des parcs. Ça, c'est des, des, des pierres, des dédicaces qui viennent des monts -Albin et euh, où vous avez les, les, les célèbres trois parcs, la parc à Maurtia, la parc à Neuna, la Neuna Fata. Et euh, quand on a découvert ça, c'était très important. Et euh, donc, ils avaient cela. Et euh, vous avez aussi des Fata, ils avaient des Fata, des destinées, qui pouvaient parfaitement prendre leur place dans, ce, dans cette cérémonie mais vous voyez qu'il l'écartent. plus intéressant encore oui voilà les trois parcs hein, euh, qui euh, qu'on qu a trouvé les, les, les dédicaces hein, et euh, olugel aulusquel euh, en, en parle etc euh, et vous voyez que ça a un rapport avec euh, euh, les mois de l'enfantement, hein, c'est vraiment le contexte où nous sommes, c'est comme les mois, hein, c'est des destinées qui assistent aux accouchements, euh, au moins à la, la, la gravidance. Euh, quand vous prenez maintenant à la fin le Carmen séculaire d'Horace, vous avez peut-être traduit en classe, euh, vous voyez des choses étranges. Il répète tout, euh, tous les sacrifices qui ont été faits. Et il commence. Et vous véridique en vos prédictions, parc, selon l'arrêt une fois prononcé, et puisse le confirmer, le terme solide des événements, de, euh, joignez d'heureux destin au destin révolu. Parc, Il ne dit pas moire. Il latinise complètement. Il continue. « Que la terre, mère fertile des moissons et du bétail, décore ses restes d'une couronne d'épis. Que les eaux et les souffles salubres de Jupiter nourrissent ce qu'elle enfant. » Et il n'emploie pas euh, « terra », qui est pourtant latin, mais « Tellus. C'est une provocation, il l'a fait exprès. Hein. Et euh, d'ailleurs, je ne vois pas... Euh, oui, il y, y a Jupiter qui est nommé mais euh, je ne vois pas de, de mer, ça c'est euh, euh, mater. C'est amusant quand on regarde les traductions, notamment françaises, notamment dans la collection que j'ai l'honneur de diriger, la collection budée, comme on dit, des, des, des universités de France, euh, on traduit, toujours, euh, terra, euh, on, on traduit ce, toujours ce passage par, par mer. Les Allemands, les Anglais, pas du tout, parce que où vous voyez une mer, là Vous n'avez pas besoin, mater, il n'y a rien. Mais on est tellement terre mère c'est tellement dans la tête des gens qu'ils qu falsifient la traduction pour avoir ça. Euh, et euh, Zosim, d'ailleurs, vous voyez, c'est lui, il a parlé des moires euh, qui engendrent tous des brébis et des chèvres de couleur. Elles engendrent tout. Vous voyez, elles sont enceintes, en quelque sorte, elles engendrent. Iliti qui favorise les enfantements et qu'enfin une truie noire sur le point de mettre bas soit célébrée à la terre, Gaïa. Euh... Iliti. Là, euh, Horace euh, y joue un peu, de nouveau. « Toi qui, fais, qui sais faire éclore doucement le fruit mûr de la femme, la coucheuse, hein, protège les mères. Iliti, euh, c'est un terme latin qui existe. Hein, » Euh, mais il ajoute de façon un peu perfide, euh, ou bien Lukina si tu préfères ce nom, ou Genitalis, ça c'est le nom euh, réel, c'est Juno Lukina Juno Genitalis. Et d'ailleurs, euh, Porphyrion, le commentateur érudit tardif, de euh, chez nous, cette déesse, Illiti, est appelée Genitalis, es, à Y, Illithia. Donc elle est appelée par nous « génitalis, par les Grecs « Illithia ». Donc ils étaient très courants, au courant, les intellectuels romains, de ce jeu avec des divinités inventées. Ils disent « Oh, c'est des divinités qu'on avait, mais c'est d'autres divinités ». Et ils jouent le jeu plus ou moins comme Horace. Et euh, voilà, euh, Pacuvius, lui, il dit « La terre est une mer, elle produit le corps ». Les terres, joint le principe vital, mais c'est tout à fait autre chose, hein. Euh, on, on est dans la philosophie, là, dans des, des interprétations. Et Pindar, vous voyez, euh, c'est les textes que je vous ai cités. Hein, les moires aux, aux pensées pro, profondes et aussi euh, le dieu aux cheveux d'or, euh, mis auprès d'elle, les moires bienveillantes. Vous voyez, elles, elles étaient associées. Euh, il y en a d'autres encore où Gaïa intervient. Euh, elles étaient ensemble. Donc vous avez vu que euh, ce qu'on appelle en fait le rite grec, euh, c'est un rite totalement romain, inventé même par des Romains, même si la prophétie euh, qui a été rédigée par ces 15 euh, sénateurs, les 15 hommes euh, chargés de lire les, les livres sibyllins, avec l'aide des grammairiens grecs pour ne pas faire de barbarisme, euh, c'est eux qui l'ont rédigé, mais c'est entièrement inventé par des Romains. Seulement, il y a des marqueurs. Certains rites sont dits suivant le rite grec. Il y en a d'autres, hein, mais c'est toujours cette petite nuance avec le sacrifice. Et puis, euh, il y a ce jeu avec les noms des déesses. Elles doivent être étrangères. Elles ne viennent pas à Rome pour euh, le salut de l'âme. Elles viennent à Rome pour représenter cette nouvelle génération politique, militaire, tout ce que vous voulez, économique, qui vient euh, au jour, qui vient euh, à la... Euh, de naître Et d'autre part, euh, comme toutes ces divinités qui sont vénérées, euh, elles, sont à, à, à, à, comment dire, elles sont jointes à Junon, à Jupiter, à Apollon, à, à, à Diane, qui sont des vieilles divinités romaines, et Apollon lui-même, terminant avec lui, qui n'est pas du tout, comme on l'a très souvent écrit et comme on le répète toujours, qui n'est pas du tout le dieu des jeux séculaires, jeux des jeux séculaires, ils sont sept, et vous les avez vus tous les sept, et Apollon ici et Diane, ils sont parce que c'est les dieux de guerre d'Auguste. Auguste a gagné la guerre en deux endroits, en Sicile, d'une part à (Naulochos) euh, au pied d'un temple de Diane, Artemis, et il a fait un vœu de temple, et ça, c'était en 36. c'est là qu'il a battu définitivement l'Épide. Et puis en 31, à Axiom, là on va un peu plus vers, vers l'est, euh, un promontoire où euh, il y avait un temple d'Apollon. C'est là qu'il a battu la flotte de Cléopâtre et d'Antoine. Et euh, il a gagné pratiquement la guerre. Et il a fait aussi un vœu à Apollon. Il a construit d'ailleurs des sanctuaires à ces deux endroits. Et puis au Palatin... Il y avait eu en 1936 un présage, voilà un exemple de, de présage. La foudre, il, il le, le peuple romain lui avait offert un terrain au, au, au palatin pour construire une, une maison pour lui. Et avant les travaux, la foudre attrapait le, a frappé le, le, le terrain. Alors Auguste, qui jouait toujours au respect total de la tradition, a consulté les Aruspices, cette fois-ci, qui étaient censés connaître les foudres, les, les orages, et lui ont dit « c'est Apollon qui revendique ce terrain Pourquoi ». Pourquoi On ne sait pas. Alors il l'a consacré à, à, à Apollon, et euh, lui, euh, c'est là qu'il construira son temple, le grand temple d'Apollon, Latone, leur mère, et Diane, les trois. Et euh, le peuple romain lui a donné en échange un terrain à côté où il a pu finalement faire sa maison. Et euh, c'est pour ça que les dieux sont là, c'est les dieux de victoire d'Auguste, qui pendant son régime était assez important, comme euh, Isis pouvait l'être à l'époque de, de, de, de, des Flaviens, et jusque sous, sous, sous, sous, sous, sous Domitien, pas pour des raisons eschatologiques, mais parce que c'était du pur et du dur, c'était des dieux militaires dans ce cas-là. Voilà, je, je m'arrête là, et donc vous voyez, ce les dieux étrangers, à la fois ce que les Romains pouvaient en penser, et d'autre part, ce que c'est vraiment à Rome, les dieux étrangers. Et si on connaissait mieux le culte de Cybèle et le culte d'Isis, on trouverait des, des choses de ce genre. C'est des cultes romains, avec des divinités étrangères, qui étaient intégrées au plus haut niveau de l'État. Déjà avant, beaucoup de gens qui trafiquaient dans le blé, à Rhodes d'abord, puis à Délos, qui étaient les grands marchés où les cités de la Méditerranée venaient chaque année acheter du blé pour nourrir leur population, et les Romains étaient très puissants, là, à Delos. la divinité de tous ces commerçants, c'était Isis. Pas parce qu'ils avaient des, des angoisses eschatologiques, mais parce que c'est la déesse de cette co corporation commerciale. Et à Pompéi, elle a été introduite par ces gens-là, qui étaient originaires de, de ces côtes-là, de l'Italie, et aller à l'est chercher le blé, et ils ont financé un temple à, à, à Pompéi. Et aussi à Rome, il y a eu des temples privés d'Isis depuis le IIe siècle. Ça a failli devenir public sous Cléopâtre, mais comme la destinée de Cléopâtre a basculé après la mort de César, c'est devenu la copine d'Antoine, qui était oni en Italie, qui était la partie de l'Empire d'Octavien, du, du, du fils de César, le futur Auguste. Donc euh, ils ont pataté un peu en disant on va créer ce temple, un temple public pour, pour Isis. Et puis quand, à partir de 36, 34, quand Antoine faisait le bouffon en Orient avec Cléopâtre, c'était fini. Et puis euh, il y a eu même un scandale dans un temple privé d'Isis de, de, de, sous Tibère, où un prêtre avait, il aimait bien une dame romaine qui, de la haute société qui venait prier dans le temple, ou devant le temple, et euh, il a fait, lui a fait dire par quelqu'un que euh, Serapis voulait, qui était avec Isis, voulait la rencontrer, euh, elle lui a fixé un rendez-vous un soir, elle l'a enfermée dans le temple, elle s'est faite violer par le monsieur. Et euh, au lendemain, ben, comme elle n'était pas tombée sur le nez, quand même, elle a dit à son mari, voilà ce qui m'est arrivé. Elle a dû se prendre un, un, un petit savon, mais le mari est allé tout de suite voir les consuls, et Isis, sa statue, dans le Tibre, et le temple détruit. C'est la petite histoire, si vous voulez. Ben, Lucien serait content, Lucien serait content de, de l'histoire, mais c'est arrivé. Et donc Isis, jusqu'au Flavien, c'est pas une divinité d'État. Hein, ça, ça, ça. Mais euh, les prêtres d'Isis ont, par exemple, quand les Vitelliens, et je terminerai par ça, ont assiégé Rome, parce qu'il y a eu une grosse bataille à Noël, nouvel an 69-70, à Rome, autour de, de, du, du Capitole, où il y avait une escadre, une escouade flavienne, commandée par, euh, par Domitien, qui était jeune. Et qui étaient venus euh, pour prendre Rome, mais ils n'étaient pas nombreux et ils étaient retranchés sur le Capitole et ça s'est mal terminé. Les Vitaliens ont, ont tout mis en pièces, ils ont d'ailleurs mis le feu au temple de Jupiter, et Domitien était là. Et il y avait, euh, c'étaient ces commerçants de Rome, ces trafiquants de blé et commerçants de Rome, qui avaient, semble-t-il, un petit temple d'Isis à côté du temple de Jupiter, un temple privé de cette corporation. Alors ils ont caché Domitien, ils lui ont rasé, rasé la boule parce qu'un prêtre d'Isis avait la boule à zéro, comme disent les jeunes, et il a mis les, les, les robes safran le lendemain et il est sorti avec les prêtres comme ça, il s'est sauvé comme ça. Et vous voyez, il y avait déjà une complicité, pas parce que Domitien était sous le charme d'Isis, mais parce qu'il savait que c'était la déesse militaire des, des, des Flaviens, il y avait déjà la complicité entre ses prêtres et, et, et le futur héritier. Donc voilà, voilà nos dieux étrangers vus sous deux angles très différents. Je vous en prie. Donc la semaine prochaine, on va à la boutique d'à côté, on fait de la magie. Mais c'est des cultes privés pour une fois. Enfin, pas toujours.